de Côte d'Ivoire, vous êtes nul comment? Banque d'ouvriers, dites-moi comment est-ce que vous êtes nul? Même si on dit qu'on est nul con, faut rien, quand même. Quelle est cette équipe de ouvriers, de farcouchés, de beaufs qui passe jouer une canne de merde jusqu'à Céladionnet va venir faire match nul avec la Côte d'Ivoire qui a deux étoiles sur le maillot. c'est une équipe d'un gros, qui sont classés, je ne sais même pas, même si on peut les classer parmi les, les équipes de football du monde mondial. Va venir marquer deux buts dans but de Côte d'Ivoire jusqu'à faire maintenant. nul. Mais vous êtes nul comme même, vous là. Parce que, il faut vraiment nous expliquer comment est-ce que vous faites de boîte aux Nul. Les Camerounais, ils ont attrapé une petite équipe, bastonné ça, facilement, complètement, quoi. Ils ont pris la 6 points, ils se sont qualifiés. Côte d'Ivoire, en votant leur sa équipe, des gens qui ne savent pas jouer au football, qui ne connaissent pas le football, qui se sont qualifiés par la magie, le miracle, qui ont accroché. C'est farfelu de manger de couscous appelés Algérie. Nous, on a pris nos trois points. On va se sécuriser, prendre nos trois points. C'est qualifié, dormir en paix. faut faire les avec une équipe de tirabiers constipés. Je vais dire, Côte oh, d'Ivoire, vous êtes nul même. Comment Comment est-ce que vous faites pour être aussi nul Parce que je ne comprends pas. Avec des francs qui regardent des penalties actifs, on dirait même éléphant, et bien, Qui a donné même l'éléphant même même, à Côte d'Ivoire Parce que l'éléphant, il est lourd. Vous donnez un nom d'éléphant qui est lourd. Oui, oui. mais avant de maquillage, ça nous loupé 100 000 buts il y a quoi non mais c'est pas possible Franck Bommel, entraîneur là, ta tête avec la gomme là, ouais c'est pas quoi. est-ce que vous vous rendez compte même de, de qui même, avec quelle équipe de merdes de Nyemogwa, de, de Fakochet on en fait un nul c'est la Lyon, une équipe classée, je ne sais même plus dans quel rang du monde du football mondial du buts d'un but de Côte d'Ivoire qui a des états sur les maillots, c'est qu'elle foutait ça au juste en fait. Parce que c'est comme les principes que vous l'avez moi Bon, je dis je dis que pourquoi toujours, à chaque année, quand on dit canne, n'a Pourquoi on doit vous supporter là-haut On doit souffrir. Il y a quoi On va faire quoi Questionner, Faut voisiez le Cameroun ils ont attrapé une petite équipe là, Qui s'est joué un peu Les tilapia constipés Ils sont bastonnés à 4 et 1 Quand tu vois on vous a fait quoi même C'est la grande équipe Des joueurs méconnus Qui viennent vous accrocher Vous lutter Jusqu'à faire 2-2 Un -2, point d'une une équipe Qui a maillot. C'est quelle foutesse de merde ça Quand tu vois Non attends J'ai dit oh, Sérieusement Vous là Dites moi Vous êtes nul Comment Parce que en toute chose Quand on est nul il y a des degrés. Mais vous voyez, degrés de vos là, je me pose la question, ça vient d'où Des enfers. Parce que même au paradis, on vous supportait. Même aux enfers, on vous supportait. Parce qu'on sait que Sera Lyon, hein? on est foutu. Parce que si Sera nous a accroché, début, C'est que Algerie va nous tuer. Parce que Sierra Lyon, une équipe, même, on ne sait même pas depuis 15 jours parle Ils viennent vous accrocher et vous mettre deux buts. C'est que les mangers de couscous, Algérie, eux, ils vont nous décéder. Vous ne laissez pas la peine. Hein? Chaque année, chaque année, quand on va venir vous supporter, vous allez toujours jouer avec les sentiments moqueurs les ça. Alors, on quoi C'est pas croyable. Est-ce que les éléphants qui sont là-bas, là, ils savent tout le mal qu'ils nous font Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font Ils sont mauvais. Il y a un qui le sache Donc, on est encore revenu sur les calculs. Si tant gagne, tant perd, on va se qualifier. Hey, vous ne savez pas, hein non, c'est pas possible. ça. <rire> Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des sous-lats qui sont ici Vous êtes des bâtards Allez